Je vois une première question que je découvre avec vous. Faut-il tutoyer ou vous voyez lors du premier échange Alors, il bon, n'y a pas de règle absolue, ça va être vraiment mon conseil. Euh, moi, je conseille de tutoyer. Je conseille de tutoyer parce que ça crée tout de suite euh, voilà, une euh, familiarité, mais une familiarité qui n'est pas euh, too much. Ça crée du lien, ça crée... dans une certaine forme d'intimité, consciente ou inconsciente, que je trouve intéressante lors du premier échange. Après tout, on est quand même là pour rencontrer l'amour, pour être à cœur ouvert, pour être d'humain à humain. Euh, et du coup, le vouvoiement, je trouve, met une certaine distance. Alors, certains le prendront pour une politesse, je comprends, c'est OK. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le tutoiement, bah, faites comme vous sentez, hein, je ne vais rien vous imposer. Mais j'aurais quand même tendance à dire euh, que, euh, que le tutoiement crée quelque chose. Euh, et que, et que c'est plus sympa, et que c'est plus, voilà, plus cocon, c'est plus intime. Alors, deuxième question, comment éviter le ghosting Alors, comment l'éviter euh, bah Déjà, j'espère que toutes les personnes qui écoutent ce live ce soir arrêteront définitivement le ghosting. Là, on aura fait une, une bonne action pour, pour tout le monde, et on propagera plutôt des, des bonnes pratiques, évidemment, à l'ensemble de la communauté mythique. Euh, comment éviter le ghosting Je crois que c'est vraiment important, encore une fois, dès le départ, de créer du lien. Parce que plus vous allez créer du lien au départ, en vous ouvrant, en allant aussi sur des choses un peu plus profondes avec l'autre, moins on aura envie de vous ghoster. Euh, si on reste très en surface, sur du très informatif, etc., franchement, quel lien on a créé Aucun je, je, du coup, je ne, je ne dis pas que le ghosting est bien, loin de là, hein, vous commencez à comprendre euh, ce que, que j'en pense. Pour autant, c'est plus facile de ghoster quelqu'un avec qui on n'a pas le lien que quelqu'un avec qui on a du lien. Je voudrais quand même vous dire quelque chose, c'est que malgré tout ce que vous allez faire, il y aura toujours des gens qui ghostent, voilà, et le problème c'est eux, c'est pas vous. Euh, donc du coup, même si vous êtes ghosté, je sais que ça fait un choc, ça fait bizarre, on se remet beaucoup en question, ne vous remettez pas en question la pratique du ghosting montre beaucoup de la personne, ne montre rien de vous. Okay Donc prenez vraiment pas ça personnellement, dites-vous que vous avez énormément de chances de ne pas avoir poursuivi, perdu du temps avec une personne qui se comporte comme ça, parce que si elle ghost à ce niveau-là, potentiellement elle ghostera plus tard ou alors à d'autres pratiques qui ne seront pas très cool dans le cadre de la rencontre amoureuse. Alors, autre question, comment vaincre sa timidité ah. Je crois qu'il n'y a pas, Et évidemment, je ne vais, vais pas pouvoir, je vais beaucoup décevoir la personne, je ne vais pas pouvoir donner euh, une réponse miracle. Moi, je dirais quand même que pour vaincre sa timidité, c'est encore une fois de se laisser le temps. C'est les fameux step by step dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment faire les choses petit pas par petit pas, parce que qu'est-ce qui se passe Quand on fait les choses petit pas par petit pas, quand on s'ouvre petit à petit, euh, ben on prend con confiance à chaque étape. À chaque étape, on voit que finalement, le petit pas qu'on a fait, c'est ok, c'est passé. Euh, il ne s'est pas passé de mauvaises choses ou potentiellement il s'est même passé des bonnes choses et du coup ça nous booste de l'intérieur ça nous fait gagner en confiance et du coup on va oser faire le petit pas d'après la deuxième chose et ça pareil un hein, lavage de cerveau positif vous n'avez rien à perdre, il n'y a aucun enjeu avec une personne en particulier, c'est très important. Ce qui ne se fait pas, ne devait pas se faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut saboter l'histoire, hein, évidemment, il faut se donner toutes les chances. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on ne peut pas forcer l'autre si l'autre n'est pas prêt, si l'autre n'est pas capable de s'ouvrir, si l'autre n'a pas envie. C'est ok, on vivra la chose avec quelqu'un d'autre. Alors, peut-on aborder une fille sans avoir les mêmes passions et centres d'intérêt Carrément, c'est pour ça que je vous disais au niveau des critères que vous allez, euh, que vous allez mettre, euh, ne, ne soyez pas euh, bornés ou fermés. Euh, c'est un peu ce que je vous disais, on, ce qui est important c'est votre ouverture et son ouverture. Ça vaut évidemment pour les hommes et les femmes. Ce qui est important, c'est l'ouverture, la, la curiosité. Et ça, vous allez le sentir quand vous allez parler de, de vous et ce qui vous intéresse. Si la personne vous pose des questions, si la personne s'intéresse ou si la personne dit « Ah ben bah oui, bah ça, j'ai jamais testé, ça a l'air sympa. » Ok, c'est ok. En fait, elle n'a pas besoin d'avoir le même hobby ou d'avoir la même passion que vous. Mais d'avoir cette ouverture, cette curiosité, c'est vraiment ça qui va être important. Donc, ne vous cantonnez pas à aborder des personnes qui auraient les mêmes passions. Je trouve que ça n'a pas de sens euh, aborder des personnes où vous avez senti quelque chose intérêt, même si vous n'arrivez pas à dire quoi. Je dirais même, c'est même plus intéressant d'avoir une espèce d'élan vers quelqu'un quand on ne sait pas pour quoi, parce que ça veut dire que tout n'est pas passé par le mental, mais qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Et je trouve ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus chouette. Donc ne cherchez pas votre euh, double, hein, euh, votre miroir, cherchez quelqu'un qui, avec qui vous pourrez partager et changer quelque chose, sans forcément y participer. Alors, autre question, je n'ai pratiquement jamais de coup de cœur, ok, même au deuxième rendez-vous, comment leur dire que c'est terminé sans les blesser Ok, alors, je vais déjà, alors tu poses pas la question, mais j'ai envie de te dire déjà, ce qui est intéressant, c'est « je n'ai jamais de coup de cœur ». Alors, je ne sais pas si du coup tu parles d'un grand échantillon ou pas. Si tu n'as pas eu de coup de cœur au bout de 3, 4, 5 fois, ça me paraît normal, on n'a pas non plus des coups de cœur pour toutes les personnes qu'on croise dans la rue. Donc, pas de panique, ce n'est pas, pas grave. Si en revanche, tu as beaucoup, beaucoup rencontré et que tu n'as jamais de coup de cœur, pose-toi les questions sur tes freins, pose-toi les questions sur tes peurs, parce que très clairement, il y a sans doute un petit travail à faire là-dessus pour être vraiment euh, ouvert à la, à la rencontre. Alors, comment dire sans blesser moi je crois que la meilleure façon de dire et déjà merci pour ta question parce que ça veut dire que tu es dans cette démarche de dire plutôt que encore une fois euh, mentir ou ghoster donc bravo bravo à toi euh, moi je dirais que la, la, la chose la plus importante c'est vraiment de le dire comme on le ressent c'est à dire que commencez peut-être parce que vous avez aimé chez la personne ou aimé dans, dans l'interaction que ça soit au niveau des échanges ou après dans, dans la rencontre de dire voilà ça a été chouette de faire ça, ou de partager ça, ou j'aime beaucoup ta vision de ça, etc. Commencez par quelque chose de positif. Et puis après, de dire, voilà, pour autant, j'ai pas ressenti cet élan, j'ai pas ressenti la petite étincelle en plus dont j'ai besoin pour pouvoir poursuivre. Vous voyez, c'est dit avec beaucoup de bienveillance, ça passe, ça remet pas du tout en cause l'autre personne. Et au moins, vous êtes complètement aligné par rapport à où vous en êtes et vous pouvez passer à autre chose. Alors, autre question, comment cacher son stress lors de la première rencontre et rester naturel. Ouais, encore le stress. Oui, je, je comprends tout à fait parce que je sais que... Alors, vous reprendrez les conseils que je vous ai donnés, puis peut-être que vous stresserez moins. Alors, cacher son stress, bah, ne le cachez pas. Moi, je crois que quand on parle de cœur à cœur et qu'on veut vraiment s'ouvrir à l'autre, justement, on ne cache pas. Je trouve que c'est assez mignon et en général assez attendrissant. La question venait d'une femme encore plus quand c'est une femme, mais quand c'est un homme, ça vaut, ça vaut aussi. Mais surtout quand c'est une femme, c'est assez mignon de dire, bah voilà, je suis un peu gênée, je suis un peu timide, etc. En général, l'homme, il a plutôt tendance à craquer quand on dit ça, pas à nous rejeter. Euh, donc, ne le cachez pas et restez naturel. Bah, vous allez voir, en fait, si justement vous l'avez exprimé, petit à petit. Euh, voilà, on va briser la glace, l'autre va en tenir compte, donc va pas du tout vous en tenir rigueur, va essayer en général de vous mettre à l'aise s'il fait bien son rôle, euh, et puis petit à petit, vous allez être de plus en plus à l'aise, et c'est ok en fait d'être stressé. Partez du principe aussi que l'autre, très certainement, face de vous, qu'il le montre ou pas, il est stressé aussi, et, et en fait, au bout du compte, c'est assez mignon. Alors, autre question, avec le Covid, le masque, la distanciation, la fermeture des bars, faut-il voir la rencontre dans la vraie vie autrement alors, qu'est-ce que tu veux dire par là Faut-il voir la rencontre dans la vraie vie autrement bah, euh, il faut l'avoir autrement. Disons qu'évidemment, euh, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de, de freins ou de, de barrières sur notre passage parce que euh, potentiellement, on va croiser la personne euh, avec un masque, euh, sauf si on va s'installer à, à une terrasse ou, ou dans, un, dans un café, là, il n'y aura pas le masque, euh, la distanciation, etc. En fait, je crois qu'il faut prendre ça comme une opportunité. Enfin, J'essaie toujours de voir la bouteille à, à moitié pleine hein, plutôt qu'à moitié vide et vraiment l'avoir comme une opportunité. Cette opportunité, encore une fois, c'est de découvrir autrement, de découvrir sur des, sur des choses où on ne prête pas attention, c'est-à-dire que là, on va prêter plus d'attention sur l'énergie qu'on dégage, sur, encore une fois, euh, prendre le temps de faire certaines étapes, vu qu'il y a une distance évidemment, au départ, on va prendre plus le temps de se rapprocher, y compris de se rapprocher physiquement. Et, et je ne sais pas si c'est exactement la question que tu posais, mais en tout cas, c'est ma réponse. Euh, et, et je pense que c'est comme ça qu'il faut, euh, qu faut voir tout ça. Et puis, sachez que les deux sont dans le même bateau. Les deux ont cette distance imposée, les deux ont le masque. Euh, donc, donc, voilà. Et du coup, ça crée un point commun. On est dans le même bateau par rapport à cette rencontre un peu nouvelle euh, qu'on connaît depuis quelques mois. Euh, et c'est OK. Voilà. Alors, autre question, quels sont les tips pour éviter l'aspect interview lors d'une conversation oui, Alors, merci, ça prouve que euh, c'est Charlotte. Euh, ça prouve que c'est euh, vraiment intéressant et euh, que vous avez tilté sur le côté interview, euh, le côté euh, euh, passage au crible quelque part, ou, ou interview mitraillette qu'on peut parfois retrouver. Alors, cette question d'ailleurs, elle vaut à la fois pour la période de chat, euh, comme pour la période de la rencontre. À la rencontre non plus, on n'est pas en train de passer à un entretien d'embauche. Moi je dirais que euh, la meilleure façon de ne pas rentrer dans cette écueil-là, qui peut paraître un peu facile du coup, parce que c'est des questions un peu toutes faites, un peu bateau, c'est plutôt d'échanger encore une fois sur ce qu'on ressent, ce que l'on vit, euh, comment on prend la rencontre, etc. Euh, ou sur, voilà, encore une fois, les choses qui font vibrer l'autre, ou ce qu'on a pu repérer dans le profil de l'autre, ce qu'on est en train de partager, pourquoi pas, comme je le disais, pourquoi pas le petit stress, pourquoi pas euh, les craintes qu'on peut avoir par rapport à la rencontre. On a tout à fait le droit de partager là-dessus. Et ça, ça fait qu'évidemment, on est sur un autre registre. On n'est pas sur le registre euh, du « très informatif » Euh, tu travailles dans quoi, euh, T'habites tout, euh, tu fais quoi Et tes parents et ton frère et ceci et cela. Euh, on n'est pas là-dedans, on est sur des choses qui sont un peu plus profondes, un peu plus intéressantes. Euh, et, et la meilleure façon de faire ça, bah, c'est et de parler de soi, de s'ouvrir et de montrer des choses de soi, et de parler de l'autre, mais dans ce qu'il est. Pas ni ce qu'il fait, euh, ni euh, des informations chiffrées euh, le concernant, dans ce qu'il est. Euh, alors, vaut-il mieux avoir une description très complète ou plutôt indiquer juste l'essentiel Ça, j'y ai répondu avant et ma réponse, du coup, si tu es arrivé en, en cours de route, ma réponse était... Euh, du coup, de, de faire plutôt dans le nécessaire, c'est-à-dire les informations qui vous paraissent importantes euh, et, euh, et, les informations, et dans, dans les informations à remplir, et être plutôt sur une description euh, plus profonde, plus ouverte sur qui vous êtes, ce que vous voulez vivre dans la relation, dans la partie descriptif. Donc, ne faites pas 10 euh, pages, euh, ça ne sert à rien, du coup, ça paraîtrait pr presque un petit peu étouffant. Non, faites dans l'essentiel, dans le sens, l'essence même de ce que vous êtes. Et là, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Donc, ce n'est pas une question de nombre de lignes, euh, c'est une question de ce que vous avez envie de partager, ce que vous ouvrez à l'autre, sans être dans quelque chose de très, très, très, très détaillé, parce que là, on va se dire, oh là là, c'est un peu bizarre d'être aussi détaillé dans son, dans son profil. Alors, comment faire quand on dévoile très facilement ses sentiments et qu'en face, il y a une vraie carapace, et oui, et une impression que la relation ne deviendra jamais sérieuse. Alors, il y a plein de choses. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur cette question, parce qu'il y a énormément de choses. Euh, non, si vous pouvez me remettre la question, <rire> s'il vous plaît, parce que je vais la traiter, euh, du coup, euh, pas à pas. C'est vraiment important. Alors, euh, du coup, la première chose, si j'ai bien retenu la question, euh, la carapace. Euh, non, euh, le fait de s'épancher assez facilement. Alors moi je dirais que là aussi c'est un juste équilibre, oser euh, exprimer ce qui se passe en vous, dire voilà j'apprécie beaucoup le moment qu'on on qu passe ensemble par exemple moi je trouve ça chouette de l'exprimer, je trouve ça même important de l'exprimer, par contre ne dites pas tout ce qui se passe en vous euh, voilà euh, tout ce qui se passe en vous surtout lors de la première rencontre ça serait potentiellement un peu trop, donc Dites des petits éléments que vous avez envie de partager, exprimez euh, globalement ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses, euh, mais euh, potentiellement euh, ne, dites, euh, voilà, ne dites pas tout ce qui se passe en vous parce que... Un livre totalement ouvert, ce n'est pas forcément très attirant, puis ça peut faire un petit peu peur dans les phases vraiment très en amont de, de la rencontre. La deuxième partie de ta question, c'était par rapport à, à l'autre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand moi, je suis plutôt tendance à m'épancher, et que l'autre, il a une carapace, il est plutôt dans une posture de fermeture, en tout cas de protection. La carapace, ce n'est pas de la fermeture euh, vraiment, enfin, la conséquence, c'est de la fermeture, mais au départ, c'est une personne qui a peur. Ok donc, la meilleure chose, et, et c'était très intéressant dans la formulation, c'était de ne pas l'interpréter comme euh, « il ne se passera jamais rien ». Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que euh, ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas démonstra démonstrative que vous ne lui plaisez pas. Donc, par pitié, n'interprétez pas. Euh, et ne vous braquez pas vous-même si vous avez l'impression et je comprends tout à fait cette impression que vous êtes rejeté parce que ça ne veut rien dire quelqu'un qui est timide ou quelqu'un qui a mis une carapace elle cache ce qu'elle ressent ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien ça veut pas dire qu'elle n'est pas, qu qu pas intéressée par vous donc continuez par petites touches à exprimer ce que vous ressentez. S'il y a vraiment des choses où la personne vous dit qu'elle, elle ne ressent pas la même chose, bah là, arrêtez, évidemment, vous n'allez pas imposer euh, votre ressenti et continuer à la poursuivre si elle n'a pas envie. Mais sinon, voilà, continuez à, à dire par petites touches que vous ressentez, et petit à petit, ça va aussi mettre la personne en confiance. Très souvent, la personne qui est un petit peu en méfiance, euh, elle va vouloir... Euh, c'est pas vous tester, c'est pas vraiment une démarche comme ça, mais inconsciemment, c'est un peu le cas quand même. Et du coup, être sûr que vous êtes vraiment sincère dans ce que vous lui dites. Et du coup, elle va avoir besoin que régulièrement, vous injectez cette dose de, de confiance dans bah, « moi, tu me plais bien », pas forcément dit comme ça, mais euh, et du coup, petit à petit, la personne va s'ouvrir. Voilà. J'espère avoir répondu totalement à cette question. Euh, question d'après. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors d'une discussion euh, J'essaye d'avoir les premières choses qui vont me venir comme ça. Alors, de manière générale, j'aurais tendance à te dire que si on exprime vraiment ce que l'on ressent, ce que l'on est, il n'y a pas vraiment d'erreur possible. En revanche, il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit tout de suite quand j'ai lu la question. Euh, L'erreur de passer la soirée ou de passer le moment, enfin que ce soit par chat d'ailleurs ou lors de la rencontre, à parler de ses ex. Par pitié. <rire> Alors, vous pouvez mentionner, euh, évidemment... Euh, parler de ses ex, euh, quand c'est vraiment trop présent, euh, ça donne quoi comme message Ça passe le message qui est sans doute totalement vrai, qui est que vous n'avez pas fait votre deuil. Et du coup, la personne, elle est en méfiance devant vous, et elle aura raison, euh, parce que bah c'est pas agréable, et puis si vous n'avez pas fait votre deuil, potentiellement, vous ne serez pas capable de vous ouvrir à une rencontre amoureuse. Donc ça, c'est totalement désagréable. Vous pouvez mentionner, et c'est tout à fait OK de mentionner, puis peut-être que la question se posera, euh, de dire euh, finalement, c'est quoi mon passé amoureux ça c'est intéressant, euh, mais ne focalisez pas sur un ex ou un autre. Deuxième chose, euh, on est là quand même dans une approche de rencontre amoureuse et de séduction, passez pas non plus votre temps à parler de vos autres rencontres. Je trouve que c'est très inapproprié, euh, alors vous pouvez mentionner euh, s'il y a eu un truc un peu drôle euh, mais drôle qui vous a pas plu, du coup vous pouvez le mentionner, mais, mais ne passez pas trop de temps à ça parce que encore une fois c'est pas très agréable euh, de savoir euh, tout ce qui s'est passé dans les rencontres. Euh, que vous avez eu avant, ce n'est pas, pas chouette. Il y a sans doute plein d'autres façons de répondre à cette question, mais c'est vraiment les deux éléments qui, qui sont venus par rapport, euh, par rapport à ça. Autre question, après un premier rendez-vous, comment donner envie à la personne de me revoir J'ai l'impression de paraître trop indépendante. Ah alors, laissez-moi la question s'il vous plaît sur l'écran pour que vraiment je sois… Euh, parce qu'il y a deux parties en fait qui sont intéressantes. Alors, comment donner envie à la personne de me revoir euh, bah, En fait, euh, c'est dans ce que vous allez expérimenter à deux, c'est-à-dire comment donner envie en étant vous, en étant dans le partage, dans l'échange, dans l'expérience, euh, dans exprimer euh, vos ressentis euh, oser dire que vous passez un bon moment ou que c'est chouette que vous êtes heureuse d'avoir rencontré la personne ça, ça donne quand même envie de, ça donne envie de, de, de revoir voilà, euh, soyez encore une fois dans une énergie assez positive, euh, si évidemment au rendez-vous, euh, bah ça, ça peut faire partie de la réponse d'avant d'ailleurs, euh, vous êtes là en train, de vous en train de dire que rien ne va dans votre vie, que c'est catastrophique, que vous êtes désespéré. évidemment ça ne donne pas très envie de vous revoir. Soyez dans une démarche qui est positive, vous êtes là pour euh, voilà, faire une, une jolie rencontre et ça, ça donne envie, vous êtes là pour passer un moment agréable et ça, ça donne envie. Euh, et pour montrer quelque chose de vous, et ça, ça donne envie. Alors, il y a autre chose dans ta question qui est intéressante, c'est « j'ai peur de paraître trop indépendante ». Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes coachés aussi, donc je, je comprends ta question. Euh, paraître trop indépendante, euh, ça serait justement de, de rien montrer, par exemple, ou de montrer que bah, finalement, qu'on rencontre, qu'on ne rencontre pas, on s'en fiche. Alors en plus, potentiellement, c'est faux, c'est-à-dire qu'on peut être indépendante dans sa vie, en fait, l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin d'une rencontre pour être heureuse, vous êtes déjà heureuse. Par contre, vous avez envie d'une rencontre. Et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir équilibrer avec le côté « je suis indépendante dans ma vie », mais en même temps, j'ai très envie de partager quelque chose. Et ça, il faut le dire. Et du coup, il n'y aura pas ce côté, euh, cette impression que vous donnerez d'être indépendante. En gros, je m'en fiche complètement de, de ce qui peut se passer. Ensuite, quelle est la différence entre les anciens et les nouveaux codes de séduction alors, <rire> euh, en soi c'est une bonne question, mais alors ancien comment et nouveau comment, de quoi parle-t-on en fait Je ne sais pas de quelle période on parle. Euh, c'est quoi les anciens codes euh, Je vais réfléchir à cette question. Euh, ancien code, nouveau code. Pff, nouveau code, je crois qu'effectivement, la rencontre par appli a quand même pas mal changé les choses parce que les anciens codes, c'était, bah, je croise quelqu'un. Alors parfois dans la rue, euh, mais sinon euh, au travail, chez des amis, on se voit, donc on sent la chimie, et du coup, bah, si la chimie est là, bah, on va faire connaissance. Là, évidemment, les nouveaux codes, c'est que pour la plupart d'entre vous, et la plupart d'entre nous, bah, ça ne se passe pas comme ça, parce que maintenant, aujourd'hui, la plupart des personnes rencontrent quelqu'un via une appli, c'est-à-dire on n'a pas eu la rencontre euh, physique, on a eu le reste. Et du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on eh ben, va... Et je trouve ça d'ailleurs très intéressant parce que du coup, on va vraiment s'intéresser à qui est la personne avant de l'avoir vue. Donc du coup, on rentre dans un degré d'intimité et de profondeur qu'on n'a pas dans les rencontres à l'époque où il n'y avait, avait pas les applis. Et je trouve ça très intéressant. Pour autant, c'est ce que je vous disais avant, la rencontre physique est indispensable. Une appli, c'est un moyen d'aller vers la rencontre physique. Et... Une fois qu'on a repris le chemin de la rencontre physique, bah finalement, je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence dans les nouveaux et dans les anciens codes. Alors, euh, autre question, faut-il préférer euh, d'abord une conversation téléphonique avant de se rencontrer ou bien faut-il mieux essayer de se rencontrer directement Oui, et ben, euh, je dirais qu'il n'y a, euh, a pas de règle et que c'est vraiment comment tu le sens. Il euh, n'y a pas de règle euh, parce que finalement euh, en fonction des échanges et à chaque cas en plus une dif différence, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même chose d'une rencontre à une autre. Il y a un homme ou une femme avec qui on va avoir envie de cette fameuse échange avec la voix, et un autre ou une autre avec qui on va avoir envie de faire la rencontre. Moi, je trouve ça assez charmant, personnellement, mais ça n'implique que moi. Je trouve, je trouve que la rencontre de la voix, la rencontre téléphonique, elle est assez sympa. Et puis aussi, c'est un pas rassurant. Quand on a un petit peu peur de la rencontre physique, on peut se dire qu'il y a un premier pas. C'est un premier pas qui peut aussi faire peur. C'est-à-dire que si vous, le téléphone... Ça vous fait peur parce que finalement, il n'y a pas cette dimension des gestes, du regard, etc. Ne le faites pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se mettre une pression supplémentaire. Euh, mais sinon, si pour vous, c'est plutôt rassurant, ben j'aurais tendance à vous dire « faites-le » parce qu'il y a une voix. Du coup, vous mettez une voix sur, euh, sur des mots. Et, euh, et, euh, et du coup, ça peut être une étape. Mais ne vous forcez pas non plus. Il faut vraiment que cette étape vous serve à booster vos chances et ne pas et non pas vous desservent donc euh, donc voilà on arrive euh, du coup à la fin de ce live merci merci beaucoup à tous pour vos questions alors euh, je vais du coup euh, roulement de tambour pouvoir vous annoncer les, ga les gagnants du jeu concours alors comme gagnant membre mythique c'est à dire la personne qui va gagner un coaching individuel avec moi pour booster encore davantage euh, ses chances c'est Anna 55 donc bravo Anna 55 donc c'est une femme a priori euh, bah, je vais être ravie de pouvoir passer ce motement très prochainement avec toi et on va pouvoir vraiment discuter de ton cas spécifique merci beaucoup et puis euh, donc le gagnant qui est pas encore membre mythique bah, la bonne nouvelle c'est qu'il va le devenir sur les six prochains mois il a gagné un abonnement de six mois pour mettre en pratique bah, finalement tout ce qu'on a vu dans ce live donc ça va être super chouette et c'est KM7 alors je sais pas si c'est un homme ou une femme mais bravo à toi KM7 d'avoir euh, d'avoir gagné euh, ce prix. Euh, voilà, Je vous ai donné beaucoup de conseils. On avait évidemment un temps bah, qui était déjà long, mais, euh, mais il y a tellement de choses à dire sur la rencontre que, que, que voilà. j'espère que j'ai pu répondre au maximum à vos questions et, à vos, euh, et pouvoir vous donner un maximum de, de conseils. Euh, voilà, Je vous dis à très bientôt sur des prochains lives parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup et on aura l'occasion d'en rediscuter. Pour les membres, euh, vous aurez l'occasion de revoir cette vidéo dans quelques jours en VOD. Donc restez, restez connectés, si vous n'avez pas pu prendre toutes les notes et que vous avez vraiment envie de revoir ce qu'on s'est dit, n'hésitez ben, pas à vous reconnecter sur le, sur le site dans quelques jours. Et moi, je voulais vraiment vous remercier chaleureusement d'avoir été là, d'avoir posé toutes ces questions, de vous impliquer autant dans la rencontre amoureuse. C'est vraiment super chouette parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Et je vous encourage vraiment à persévérer, à pratiquer l'exploration, à mettre en œuvre tous les conseils que je vous ai donnés. Et surtout, je voulais remercier chaleureusement Mythique de m'avoir donné l'occasion de faire votre rencontre et de pouvoir passer ce super moment tous ensemble. C'était vraiment super chouette. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une super soirée à tous.